Alors je m'appelle Thierry Kosielniak, je suis le directeur national du numérique du Conservatoire national des arts et métiers. Euh, je suis au CIR euh, en tant que membre depuis 2003 et euh, actif au conseil d'administration depuis 2014. Donc mon implication au CIR euh, actuellement à côté des, des, des projets du CNAM en cours, c'est travailler sur la journée technique, déterminer avec les membres du CIR la thématique de cette journée technique et l'organiser en tant qu'événement sur une journée. Ça s'est déroulé ces dernières années justement dans les locaux du CNAM. Ce que j'apprécie dans les assises, c'est pendant ce moment fort de rencontre, la sensation de faire partie de cette communauté des personnels qui travaillent sur le numérique dans l'enseignement supérieur, rencontrer des personnes depuis de nombreuses années qui sont devenues plus que des collègues d'autres universités, des amis, euh, et en particulier évidemment quand on est impliqué dans le conseil d'administration ce euh, sont, sont vraiment des, des amis personnels euh, qui sont devenus euh, ces, ces, ces collègues euh, et au moment des assises euh, c'est la possibilité d'avoir un programme euh, qui balaie toutes les thématiques euh, du moment intéressantes euh, pour la mutualisation d'expériences des expériences qui peuvent être euh, fructueuses mais aussi c'est intéressant d'avoir des expériences et des retours sur les problèmes euh, qu'on a eus voire même des échecs, c'est très instructif pour tout le reste de la communauté. Donc c'est un moment qui se veut extrêmement convivial, il y a le off du, du de, des assises, on choisit des lieux avec une unité de lieu c'est-à-dire que tout le monde doit rester sur le site du premier jour au dernier jour des assises, et ça c'est pour ça qu'on prend souvent des lieux qui sont un peu excentrés, alors cette année, euh, depuis que euh, la, la, les assises ont commencé, il y a eu une petite nouveauté, c'est qu'au moment de la, euh, de la présentation, Emmanuel Vivier, la présidente du CIR, a demandé à tout le conseil d'administration de, de venir avec elle sur le sur le, le podium, euh, sur sur la scène, euh, pour nous présenter. J'ai trouvé ce moment vraiment sympathique euh, puisque ça personnalisait à la fois euh, les visages et les, les personnes qui font partie du conseil d'administration. Euh, ça euh, énonçait les différentes responsabilités que chacun a prises. Et c'est important pour cette communauté où, finalement, il y a un noyau dur d'une quinzaine de personnes dans le conseil d'administration et euh, parmi euh, des bénévoles qui travaillent avec nous euh, pour que, euh, à la fois les assises, mais aussi tous les événements du, du CSIR, euh, la communauté, euh, la mission de formation des, des personnels euh, de, des, des universités euh, soit une réussite euh, tout au long de l'année.